Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question « En combien de temps peut-on devenir gagnant en trading ?» En fait, cela va dépendre de la méthode que vous utilisez parce que si vous utilisez une méthode par exemple de swing trading euh, qui, vous, vous, qui va vous conduire à prendre très peu de trades, eh vous n'aurez pas une expérience de beaucoup de trades donc il faudra du temps avant de voir des résultats. À l'opposé, si vous suivez une formation de scalping comme celle que moi j'utilise, eh vous aurez très rapidement des résultats et vous pourrez juger si votre méthode est efficace. Une méthode de scalping, ça veut dire prendre 5, 10, 15, 20, 30, 40 trades sur une journée, donc rapidement vous voyez si vous avez des résultats concluants en faisant du scalping. Donc des trades qui ne durent parfois que quelques secondes, quelques minutes. Donc vous pouvez prendre un nombre important de trades et à la fin de la journée si vous avez 90 ou 100 de trades gagnants bien vous voyez directement les résultats. Donc c'est la méthode que j'utilise, c'est la méthode que je peux vous enseigner. Donc je dirais que pour apprendre cette méthode, il ne faut pas longtemps, quelques jours vous faites le tour de mes vidéos et vous verrez comment ça fonctionne en principe toutes les méthodes de scalping s'apprennent assez rapidement. Après, bien sûr, il faut un peu d'expérience, donc je dirais que vous pouvez apprendre rapidement une méthode de scalping, puis commencer sur un compte de démo pendant quelques jours et ensuite sur un petit compte réel, vous pourrez commencer à avoir des gains si votre méthode est efficace. Donc, En scalping, il faut compter au minimum 80-85% de trades gagnants et ensuite, bien sûr, la gestion des trades perdants il faut savoir le, la faire intelligemment et ça il faut que dans la méthode que vous utilisez vous ayez la manière de gérer cela aussi. Donc, Je dirais que quelques jours pour apprendre une méthode c'est suffisant, après pour réellement en vivre là je dirais qu'il faut compter peut-être six mois, un an pour dire allez je commence à vraiment vivre de mes revenus en bourse, de mes revenus de trading. Donc, c'est une question qu'on me pose souvent. Bien sûr, ça va dépendre aussi du capital. Si vous commencez avec un capital de 500 euros ou 1000 euros, euh, il y a peu de chances que vous puissiez en vivre euh, très rapidement parce que vous ne pouvez pas euh, risquer une grosse partie de votre capital à chaque trade. Donc, ça va dépendre également de votre, euh, de votre capital. Mais disons que vous pouvez euh, opter sur euh, sur disons 10-20% de gains par rapport à votre capital et en fonction de ça, au début le, le trading sera une activité complémentaire, ensuite si vous avez des bons résultats vous pourrez commencer à envisager de vivre de cela. Donc 6 mois, 1 an, c'est un bon, un bon délai pour commencer à, à dire que vous gagnez réellement des sommes intéressantes, après bien sûr ça peut monter, ça peut monter, vous pouvez gagner en quelques jours des sommes très importantes si vous maîtrisez bien une méthode de trading. Ce que je vous conseille donc c'est de choisir une méthode efficace et moi je vous conseillerais plutôt une méthode de scalping à court terme, après il y a, a d'autres méthodes mais évitez de tomber dans le piège des, des méthodes qui vous mettent, euh, que vous mettrez des mois à apprendre. ce n'est absolument pas nécessaire sont juste euh, des vendeurs euh, de méthodes qui s'enrichissent euh, sur le dos de, de personnes un peu naïves qui vont vous vendre des, des formations à 10, 15 000 euros euh, pour, euh, en vous disant que c'est nécessaire pour apprendre à trader et gagner votre vie. Mais ce <rire> n'est pas du tout la réalité. Vous pouvez me croire, ça fait plus de 10 ans que je fais du trading. J'ai acheté beaucoup de méthodes de trading et euh, ce n'est pas nécessaire du tout de passer autant de temps pour apprendre une méthode. Il vaut mieux acheter une méthode, euh, si vous n'avez pas rapidement des résultats eh bien cherchez une autre méthode, achetez une autre méthode de trading, mais il faudra vous former bien sûr pour arriver à des bons résultats. Il y a des très bons traders, hein, il, y a, il, y a, il y a des très bons enseignements de, de trading, bon je ne vais pas vous parler de moi parce que ce serait un petit peu, euh, un petit peu bizarre que je vous dise euh, de, de, que je suis le meilleur, mais disons que je me défends pas mal dans… Dans mes formations et dans mon trading, euh, vous, vous pouvez suivre les résultats et les avis de mes étudiants. Donc, euh, je pense que vous trouverez ainsi euh, sur le net pas mal de, de formations euh, assez intéressantes. Et à ce moment-là, donc, suivez ces formations et vous verrez que vous devez normalement arriver à des bons résultats et arriver à, à gagner pas mal d'argent au moins en six mois. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire. Suivez une formation et euh, petit à petit, vous verrez, vous verrez les gains que vous pouvez obtenir. Vous pourrez peut-être passer d'une activité, euh, d'un job que vous avez actuellement, avoir un second revenu avec votre trading et peut-être un jour, euh, comme moi, arrêter de, de, de travailler pour, pour vivre du trading. Voilà, c'est le... C'est ce que je vous souhaite de faire si le trading vous intéresse et si c'est vraiment ce que vous voulez faire, si c'est une passion comme ça l'est pour moi. Et à ce moment-là, vous verrez qu'avec une bonne méthode de trading, en 6 mois, 1 an, vous arriverez à, à gagner pas mal d'argent. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la, likez-la. Comme ça, vous en ferez profiter d'autres personnes qui cherchent une bonne méthode de trading. Si vous souhaitez euh, souscrire à mes méthodes, vous avez un lien ici au-dessus pour euh, mes formations gratuites et mes formations payantes. Donc, Vous aurez déjà pas mal d'informations sur mes formations euh, gratuites si vous êtes vraiment débutant en trading. Après, si vous cherchez vraiment une méthode efficace et rapide à apprendre pour devenir euh, gagnant en, en un délai très court, à ce moment-là, je vous conseille plutôt ma méthode de scalping vous devriez arriver à avoir 95% à 100% de trades gagnants avec cette méthode-là, pratiquement tous les jours. C'est ce que je vous souhaite et j'espère donc vous retrouver prochainement parmi mes étudiants ou donnez-moi des retours sous cette vidéo sur vos expériences, sur vos expériences de trading ou sur vos souhaits également. Voilà, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche, ainsi vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère vous retrouver très prochainement. A bientôt, au revoir. Et... Firmes sont de los corredores de la vuelta 2018. Esta firma ganador Simon Yates 2018. Ganadores de la vuelta Alejandro Valverde campeón del mundo 2018. Peter Sagan, Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Nairo Quintana.